Pascal Salut dis... Gabriel. Dis-moi, c'est quoi ton coup de cœur musical du moment Alors, en ce moment, euh, j'écoute Teco. Teco Oui, Teco, c'est une chanteuse géorgienne euh, que je connais depuis longtemps, donc ce n'est pas uniquement euh, en ce moment. Et euh, c'est une euh, jeune femme que je, je connais euh, euh, qui était étudiante en français et qui est venue vivre à Paris et elle fait de la musique donc euh, elle écrit ses chansons elle joue de la guitare donc elle, euh, elle compose sa musique et euh, bien sûr elle chante et Teco, donc c'est de la musique, peut-être on pourrait dire world music, parce qu'elle chante dans des langues différentes. Elle chante en français, elle chante en anglais, mais elle chante aussi euh, en russe, en géorgien et en arabe aussi, il me semble. Donc voilà, c'est de la world music elle s'accompagne elle-même à la guitare et je sais que parfois elle a aussi d'autres musiciens avec elle, qui jouent de différents instruments dont je ne connais pas le nom, parce que c'est des instruments voilà, de, de, de différents pays, un peu, un peu particuliers, un peu spécifiques. Donc voilà, je te recommande fortement d'écouter euh, Teco. D'accord, tu penses qu'on peut écouter ces chansons en ligne sur Internet Oui, on peut les trouver sur Internet. Euh, je crois donc elle a un, un compte Soundcloud je crois qu'on dit comme ça elle a une page Facebook aussi Teco euh, et, et voilà je ne sais plus ce qu'elle a d'autre mais c'est déjà pas mal et elle a euh, fait un petit CD et euh, pour l'instant je ne sais pas comment elle va le diffuser mais euh, peut-être un jour on pourra trouver les CD de Teco euh, euh, dans les magasins à la FNAC voilà. très bien euh, bon Allons écouter Teko. Allons écouter Teko. Merci Pascal. De rien.